extraordinaire ce soir, je constate que nous avons quorum. Je constate également que la procédure de convocation pour cette séance extraordinaire a été respectée, puisqu'un avis de convocation a été envoyé à tous les commissaires le vendredi 15 février et qu'un avis public a été diffusé le même jour. Donc, nous avons un ordre du jour qui ne peut pas changer puisque nous sommes en séance extraordinaire et que nous n'avons pas la totalité des, des commissaires. Quelques commissaires sont retenus. Euh, pour des obligations professionnelles. Bon. Donc, l'ordre du jour, nous allons avoir un, un point de parole au public. Ensuite, le seul point de décision sur le projet particulier de pédagogie Waldorf à l'École de la Un point de parole au membre du conseil et la levée de la séance. Donc, en ce qui concerne la période au public, cette période sera... La parole à ce moment-là, à quelques personnes tout en respectant de 30 minutes. Donc, il y aura d'abord les enseignants, Mme Suzanne Caro, qui sera accompagnée de M. André Passe, Mme Judith Langevin, Mme Suzanne Desjardins, Mme Chantal Pépin et Mme Geneviève Roberge. Il y aura ensuite les représentants de l'ADES, l'Association des association de les Directions d'établissement de la Rive-Sud, Mme Evelyne Gosselin et M. Daniel Diangélis prendront la parole. Et le troisième groupe, les parents. C'était M. François Dubois qui nous avait fait la demande, mais il sera remplacé par M. Charles Calos qui sera accompagné de M. Jean-Marc Tremblay, Mme Anne-Fortin et Mme Fabienne Calénie. Donc, j'appellerai maintenant Mme Suzanne Maroc. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, euh, Messieurs, Mesdames, Mes Commissaires. Bonsoir. Alors, je m'appelle Suzanne Caro. Je suis enseignante à l'école de la Roselière. Approchez-vous du micro un peu pour qu'on vous entende. Okay. Je suis en... parce que je suis un peu nerveuse. Okay. Non. Je suis enseignante à l'école de la Roselière depuis 2007. Et comme vous avez dit tantôt, je suis accompagnée de mes collègues enseignants. Alors, pour vous remettre euh, un message de ce soir. Alors, par ce témoignage et notre question, les enseignants désirent réaffirmer leur volonté de travailler au sein d'un projet éducatif conforme, ainsi qu'à la réussite des élèves qui est au cœur de nos préoccupations. La situation dans laquelle nous nous trouvons présentement est humainement très exigeante à bien des égards c'est la conformité du projet de l'École de la Roselière ainsi que notre compétence professionnelle qui sont remises en cause à travers l'enquête et les résultats du rapport de Mme Yolande Mantel. Déjà à l'automne 2012, l'enquête et l'incertitude qui en a découlé ont généré un stress très normal dans ce genre de situation. Par la suite, la décision des commissaires du 22 janvier nous a de nouveau rudement éprouvés. Toute la fin de semaine, précédant la séance du Conseil des commissaires du 12 février, nous avons travaillé jour et nuit. Nous voulions présenter des documents supplémentaires pour faire une mise au point et des rectifications sur le rapport synthèse. Pour ce faire. Nous n'avons pas ménagé nos efforts et après avoir reçu le rapport en main propre durant les heures de classe, le vendredi 15 février, nous avons commencé le travail pour l'analyse complète du rapport. Dans ce travail, nous désirons vous présenter les éléments qui sont erronés et vous expliquer ceux qui ont mal été interprétés. Nous souhaitons aussi vous indiquer les éléments qui pourraient constituer des pistes, des pistes d'action, afin que des correctifs ou améliorations puissent être apportés. Ce travail d'analyse nécessite temps, rigueur et énergie. Et nous vous exprimons notre volonté de le faire maintenant, il est de haute importance dans la situation actuelle de l'école. Toute cette implication personnelle a un prix. Nous gardons le cap, mais nous devons tenir compte de notre santé pour remplir notre rôle premier, qui d'ailleurs nous tient profondément à cœur. C'est l'enseignement à nos élèves. Il serait euh, contre le bon sens et l'éthique élémentaire de ruiner notre santé au détriment des élèves. Il s'agit d'un enjeu de santé et sécurité au travail que nous devons soumettre à votre attention. Considérant l'importance du dossier, le fait que le rapport est très volumineux, 93 pages plus 13 annexes comptant plus de 50 pages, qu'il est le fruit d'un travail de plusieurs mois et qu'il contient de nombreux éléments à expliquer ou à rectifier, le travail de rectification et de commentaire doit être fait pour nous avec le plus grand soin, point par point. Pour cette raison, ce travail que nous avons commencé et avancé au cours des derniers jours est loin d'être terminé. Nous nous engageons à vous remettre l'analyse du rapport au plus tard le 22 mars, afin que les commissaires puissent prendre une décision éclairée lors de la séance ordinaire du 2 avril. Nous saluons encore une fois l'ouverture des commissaires à réévaluer le dossier et vous assurerons de notre entière collaboration dans le meilleur intérêt des élèves. Sur ce, suite aux dernières informations que vous avez reçues et suite au travail des rectifications du rapport à venir des enseignants et considérant notre entière collaboration, notre ouverture et notre dévouement à la profession enseignante, Pourriez-vous reconsidérer la demande de renouvellement de permis pour l'école de la Roselière à Pédagogie Valdorf pour l'an prochain J'ai terminé. Merci, Madame Caro. Donc, Nous recevons vos commentaires euh, et votre question. Le Conseil des commissaires a été ce soir en séance de travail avec différents documents que vous nous avez déjà déposés, soit en séance euh, euh, ordinaire le 5 février dernier ou euh, par courriel que nous avons reçu le 11 février. On a effectivement, la semaine dernière, donné euh, au directeur général le mandat de vous donner l'opportunité d'ajouter des éléments additionnels. Et euh, ce qu'on qu comprend ce soir, c'est que ce n'est pas encore fait. Donc, le Conseil des commissaires, tout à l'heure, aura à voter sur une décision en tenant compte de ce que vous avez dit. Mais c'est le Conseil qui va voter tout à l'heure. J'appellerai maintenant Madame Evelyne Gosselin et M. Daniel Diangelis. Madame la Présidente. Evelyne Gosselin, directrice et vice-présidente de l'Association des directions d'établissement de la Rive-Sud, section patriotes. Nous sommes ici comme représentants des directions d'établissement de la Commission scolaire des Patriotes, dont une quarantaine de personnes sont ici ce soir et je leur demanderai de se lever. Tout d'abord, nous sommes ici parce que notre rôle principal en tant que direction d'établissement est d'assurer un leadership pédagogique dans nos écoles. C'est une responsabilité qui nous revient et c'est dans cet esprit que nous travaillons, en rendant possible le travail de tous les intervenants, directeurs, enseignants, parents et administrateurs, tout en respectant le rôle de chacun. Madame la Présidente, Daniel De Angelis, directeur d'école et conseiller en relation de travail pour l'Association des directeurs d'établissements de la Rive-Sud. Nous appuyons la décision prise par le Conseil des commissaires parce qu'elle est déterminante pour les directions d'établissements scolaires qui doivent assurer du respect de l'ensemble des encadrements légaux et pédagogiques dans leurs écoles, notamment le programme de formation de l'école québécoise et la progression des apprentissages. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les commissaires, nous vous demandons les membres de l'ADERS de maintenir votre décision. Merci madame Gosley, monsieur Diangelis. Je demanderai maintenant à M. Charles Callos, accompagné de M. Jean-Bert Tremblay, madame Annie Fortin et madame Fabienne Camillieri. Camille, pardon. Mesdames, Mesdames et Messieurs les commissaires, je me présente. Je m'appelle Jean-Marc Tremblay. Je suis un parent d'un élève de cinquième année à l'école de la Roselière. J'ai fait partie du CE de l'école de la Rosalière pendant six ans, de 2006 à 2011, dont cinq en tant que président. J'aimerais revenir sur l'affirmation de la commission scolaire, à savoir que, je cite le communiqué du 15 février dernier, des demandes répétées ont été faites à l'école depuis plusieurs années de la part des directions en poste, de la commission scolaire et du ministère. J'aimerais souligner que l'instance qui représente l'école, selon la loi de l'instruction publique, c'est le conseil d'établissement. Je vous affirme, en tant que membre du conseil d'établissement, depuis 2006, que vous ne trouverez aucune mention explicite de demandes et encore moins de demandes répétées dans les ordres du jour, dans les procès-verbaux et dans les rapports annuels rédigés conjointement avec la direction? Comment se fait-il qu'on ne trouve nulle trace dans la documentation officielle de rédition de compte des demandes aussi fondamentales? Comment peut-on affirmer que l'école, rep représentée officiellement par le conseil d'établissement, et pu être informé de sa demandes alors qu'elles n'apparaissent pas dans plus de sept années de procès-verbaux et autres documents de reddition de comptes? La réponse est simple. C'est parce que ces demandes n'ont pas été communiquées à l'école. J'aimerais terminer parce que le, CA, le CE a toujours travaillé en collaboration avec les directions en poste pour faire en sorte que l'école respecte les encadrements. Puis j'aimerais <coughs> citer euh, un extrait d'une communication euh, que j'aimerais partager avec vous de la part de M. Jacques Baudet, qui s'adressait au CE à la Corporation des Parents après la soirée de présentation du protocole aux parents de l'école de la Roselière le 6 mai 2011. Je cite. Je tiens à mentionner que l'élaboration de ce protocole fut une expérience enrichissante qui a certainement jeté les bases d'une meilleure compréhension mutuelle sur les rôles et responsabilités de chacun et qui a contribué à améliorer les communications. Je suis convaincu que le projet pédagogique de l'école et les élèves en bénéficieront. Signé Jacques baudet directeur général adjoint, Commission scolaire des Patriotes. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires. Je m'appelle Annie Fortin. Je suis la présidente de la Corporation des Parents de l'École de la Roselière. Mon aîné a débuté à l'École de la Roselière en 1999. Il a terminé son secondaire 5 en juin dernier avec brio. Ma plus jeune est actuellement en troisième année à l'école. Pour ma part, j'ai été pharmacienne propriétaire d'une pharmacie pendant plus de 18 ans et j'ai donc de bonnes notions de gestion du personnel. Dans votre lettre du 24 janvier, vous énoncez, haut et fort, que la commission scolaire a consenti des efforts soutenus et des ajouts exceptionnels de ressources à l'école de la Roselière, soit un directeur adjoint à temps plein et un conseiller pédagogique. À mon humble avis, notre directeur adjoint est en formation chez nous. C'est correct, il faut bien commencer en quelque part. Cependant, en quoi est-il aidant pour notre école? Autre que pour des raisons administratives, je me pose la question. Comme ajout exceptionnel, vous nommez le conseiller pédagogique. Au fait, quel était son mandat? Dans le rapport synthèse, on peut y lire, « Le conseiller pédagogique prépare annuellement avec la direction une offre de services, formation, services d'accompagnement et de suivi auprès du personnel de l'école. Ces formations concernent essentiellement le programme de formation de l'école québécoise, la progression et l'évaluation des apprentissages. Le conseiller a été là pendant deux ans. Dans l'offre de services, on parle d'un suivi auprès du personnel. J'aimerais savoir, Madame la Présidente, s'il y a eu un bilan après un an. Je n'ai pas l'information directe sur le bilan, mais on a eu plusieurs informations sur des éléments. Je n'ai pas un bilan comme tel, mais des éléments que le conseiller pédagogique a Fournie et ça a été porté à l'attention des membres du conseil, je le répète, qui voteront tout à l'heure avec toute l'information qu'ils ont reçue. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas eu de bilan, mais qu'il y a dit eu... que je ne suis pas au courant d'un bilan formel, mais il oh, y a beaucoup d'informations qui émanent des conseillers pédagogiques. OK. Ces informations-là, est-ce qu'elles elles ont été consignées par écrit? Ce n'est pas, a... un, pas une, une discussion, là. vous pouvez faire votre commentaire, là, mais… Est-ce qu'on… pose une question? Euh, continuez, s'il vous plaît. Ce bilan, est-ce est -ce que ces commentaires ont été formulés par écrit et débouchés sur un plan d'action où l'on identifiait des points précis à travailler? Il y a plusieurs éléments qui ont été communiqués par les directions d'école via des éléments d'information du conseil pédagogique à, au conseil d'établissement et aux enseignants. On a des éléments de ça dans nos dossiers. Dans est-ce est qu'il nous serait possible de les avoir, ces documents-là, par écrit? Vous ferez une demande d'accès à l'information. Donc, habituellement dans l'application du suivi, on communique nos insatisfactions. Nous aimerions savoir à qui la Commission scolaire a communiqué son insatisfaction face aux résultats obtenus vis-à-vis -vis de ces mesures exceptionnelles que la Commission scolaire a mis en place pour nous. Je... je, je je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un débat réponse-action. À chaque fois, vous me posez une question. On a, on a eu le 30 janvier cinq heures de temps de présentation de questions. On a répondu à des questions. On a eu à la séance publique du 5 février deux heures de temps avec plusieurs éléments que vous nous avez communiqués. On a rassemblé l'ensemble des, des documents qui ont été déposés, l'ensemble des courriels. On a demandé une analyse de tous ces documents-là. On en a pris connaissance. Tout à l'heure, le conseil va se prononcer à la lumière de tout ce qui aura été entendu et de ce que vous allez nous dire ce soir. Nous aimerions savoir si vous pouvez nous faire la démonstration que ces mesures exceptionnelles ont été bien appliquées. Nous aimerions obtenir une copie du mandat complet du conseil pédagogique, de, pas son bilan, mais des éléments qui, qui ont été mis par écrit, des plans d'action qui ont été établis et des communiqués de suivi qui ont été faits aux enseignants. À la lumière de ce que vous venez de me répondre, Peut-on conclure qu'il y a eu une démarche systématique pour faire en sorte que l'École de la Roselière respecte tous les encadrements? Je vous rappelle que, tous les parents, que nous, les parents, n'avons toujours pas reçu le rapport complet de Mme Nantel qui condamne notre école. Il nous est inconcevable que les commissaires prennent la décision de ne pas renouveler le permis de notre école sans que nous ayons pu commenter ce rapport. Quand la commission scolaire a-t-elle l'intention de nous faire parvenir la version du rapport où les informations nominatives sont raturées? Le travail est en cours. Il y a une extension qui a été demandée. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est en cours de préparation pour être fourni. Et les explications pourquoi on ne pouvait pas la rendre publique ont été abondamment données. Je pense que vous le comprenez. Merci. Sur le site de la commission scolaire actuellement, on peut y lire Une partie importante des matières obligatoires n'est pas enseignée à l'école de la Roselière. De quelles matières parle-t-on? Parle-t-on du contenu des cours d'histoire et du fait qu'il n'y a pas d'ordinateur dans les classes, mais dans une salle à part? Ça fait 15 ans que c'est comme ça, au grand jour. Ce sont des faits connus des directions d'école qui sont passées à la Roselière. Si ce sont des manquements importants, s'il vous plaît, dites-moi quand et à qui ont été signalés ces manquements. Y a-t-il eu un plan d'action en rapport avec ces matières non enseignées? Et qui en a fait le suivi? La direction? Oui. La di les directions ont-elles fait leur travail de suivi, le travail de suivi nécessaire à notre école? Vraiment, à lire l'énoncé sur le site de la commission scolaire, on pourrait croire qu'on n'enseigne ni le français ni les mathématiques dans cette école. Et cela jette un discrédit sur les élèves qui sortent de la roselière et sur les parents qui ont fait le choix de cette pédagogie pour leur enfant. C'est insultant et inacceptable. Il, reste minutes. Il vous reste quatre minutes à votre intervention. Bon. Bonjour. Euh, je m'appelle Charles Callos. Je suis quoi? Moi, je suis euh, porte-parole de cette mobilisation visant le renouvellement de permis d'école à vocation particulière à la Roselière. Euh, Madame Robert, je me suis à Talin, mesdames, messieurs les commissaires. Vraiment, vous, les membres du CE. Écoutez, je suis, ici, je suis arrivé ici avec mon papier bien préparé, mais euh, là, là, ça a euh, On va mettre quelque chose qui est bien au clair pour nous, qui est de base. Vous avez décidé, vous avez tenu cette euh, réunion le 22 euh, janvier pour pouvoir prendre une décision sur euh, le futur de, de notre école. Ça s'est fait d'une manière que tout le monde ici, j'espère que vous, les commissaires, vous êtes bien conscients de ça. Vous avez quand même une démissionnaire qui a bien critiqué le processus. Ça s'est fait d'une façon dégueulasse. Je vous le dis ouvertement. Je ne suis pas censé être fâché, mais je suis en furie. Aujourd'hui, encore 30 jours après que vous avez pris cette décision-là, que nous, que personne ici, à part les commissaires, n'ont pu avoir ce document-là, ce rapport, cet unique rapport qui fait tout, c'est inconcevable. C est, c est. Vous êtes qui? Vous, je ne comprends pas pourquoi on se retrouve ici. Excusez-moi. Vous savez, vous qui êtes venu ici, êtes-vous au courant que vous l'avez pas lu, ce document-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il y a dans ce document-là? Il n'y a personne! S'il vous plaît, monsieur, Ça... je vous demande Ça de vous, fait... vous adresser les questions non. à moi. Non, non, non. Savez-vous? Écoutez. s'il vous plaît... Je... Je vous notre, ai dit, non, il me reste deux minutes, je elle, vais les prendre. S'il vous plaît, le respect des règles de procédure, c'est à moi que vous adressez vos savez questions. Savez-vous, je, je m'adresse à vous et à ces chères personnes qui sont en arrière de moi. Savez-vous que, à travers toutes ces années-là, tout ce qu'on nous reproche, à travers, vous savez, j'ai entendu la ministre Malavoie répéter des super belles choses en entrevue le 14 février avec Nathalie Roy, député caquiste, qui est porte-parole en éducation. J'ai appris, entre autres, là, ça va peut-être être le seul bout que je vais lire, j'ai appris, entre autres, que, je la cite, « On comprend qu'il y a eu des rappels pour dire qu'il faut se conformer. En parlant des rappels, elle parle des rappels qui ont été envoyés à la commission scolaire, et la commission scolaire, depuis des années, travaille dans le sens de tout... Euh, redresser l'école de la Roselière et tout ça. Elle continue sa citation en disant que pour la, la raison de la fermeture, une des raisons, c'est ce qui a été jugé insatisfaisant et le niveau de réussite des enfants par rapport au programme normalement qu'ils doivent suivre. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on est tous au courant ici que le, euh, le niveau de réussite des enfants n'a même pas été évalué. Vous n'avez même pas osé daigner prendre ce, cet élément-là dans le rapport de Mme Nantel, et en plus, nos enfants réussissent aussi bien que les autres. Les examens du ministère le, le, le prouvent. Vous savez, on, on se fait lyncher. Vous savez, tout le monde sait c'est quoi ce lyncher? Charles Lynch, un juge qui, qui jugeait, qui était juge, qui prenait ses propres défenseurs, sans... hop, on pendait. C'est exactement ce qui se passe ici. Moi, je vais finir avec ce qui me restait parce que... Je perds mon fil, puis vous m'enragez. Écoutez, à travers les six ans de, de procès-verbaux du conseil d'établissement qu'on a effeuillé, il n'y a pas de demande claire de votre part, aucune. Et cette responsabilité vous incombe à vous. Et ce qui se passe, c'est que vous nous remettez ça sur le dos parce que vous n'avez pas fait le travail. Si vous aviez fait votre travail... Ah ouais. Sauf pourquoi vous êtes ici. Si vous aviez fait votre travail, il y aurait eu un plan d'action qui aurait été remis à la direction et il y aurait des traces dans les procès-verbaux du conseil d'établissement. Il n'y en a pas. Ce qu'on vous demande, c'est... c'est plutôt simple, en fait. Je retourne encore. Il me reste deux minutes, Mme Robert, soyez patiente avec moi. Écoutez, hein, ce qui me reste... En fait, c'est bien. Hein? La moindre des choses de votre part, ce serait d'entendre tous les intervenants dans le dossier avant de prendre un vote. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas clair pour vous. En tant que parent, les cinq heures qu'on a dit, on n'a pas, pas pu rien dire. Vous ne nous avez pas donné ce foutu rapport. C'est certain, il y a un paquet de trucs qui fait qu'on ne peut pas l'avoir, naturellement. Ça fait 30 jours, 30 jours que vous nous avez crucifiés. Non, moi, ouais, je m'excuse, mais ça ne passe pas. Merci. Donc, ça met fin à la période de parole au public. J'avais dit 30 minutes, ça me fait une 30 minutes. La, la période de parole publique est terminée. Je ne serai pas longue, je pense que c'est important ce que j'ai à dire et que le commissaire nous, nous entende. Euh, je veux juste vous dire que ce soir, on vous remet euh, un dossier de l'aide d'appui et de témoignages euh, de directeurs, de professeurs d'université, de parents et n'ayant pu obtenir de place dans l'école. Toutes ces personnes partagent notre sentiment d'incompréhension et d'injustice. Elle partage aussi notre avis que les enfants, parents et enseignants ne méritent pas le procès d'intention que vous voulez faire porter au projet particulier de notre école. Je souhaite aussi vous informer que nous avons lancé récemment une pétition pour le renouvellement du permis à vocation particulière de l'école de la Roselière. En quelques jours seulement, nous sommes déjà à 3500 signatures et ce, pour 550 enfants. Cette pétition est aussi actuellement déposée dans tous les organismes et commerces de la ville de Chambly et des alentours. Nous avons l'intention de l'afficher sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire des Patriotes. Comme vous pourrez donc le constater, des milliers de personnes se joignent à notre cause et démontrent ainsi leur soutien au renouvellement du permis d'école à vocation particulière à La Roselière. Nous souhaitons de tout cœur que vous entendiez notre appel à l'ouverture, à la collaboration et que la pédagogie Waldorf soit maintenue au sein de l'école de La Roselière. Il en va de la réussite scolaire et de l'intérêt premier de nos enfants. Merci. Madame. Donc, on va poursuivre. On comprend très bien, on comprend très bien, s'il vous plaît, que vous êtes... Vous êtes venu ce soir répéter certains des éléments que vous nous avez dit à plusieurs reprises, autant le 30 janvier dernier que le 5 février. Mais je répète, le Conseil des commissaires a analysé plusieurs documents. On ne partage pas le même point de vue que vous. Ce soir, on a une décision à prendre. On va prendre une décision et ensuite, les choses vont se poursuivre comme on, nous l'avions annoncé. Mais les commissaires ont entendu ce que vous avez dit autant euh, ce soir que le 5 euh, février. Il y avait certains commissaires présents le 30 janvier. Toute la documentation que vous avez envoyée, si elle était dirigée directement à moi, je l'ai transmise au, au conseil des commissaires. Plusieurs des communications ont été transmises directement à tous les commissaires. Donc, ont eu l'occasion de voir différents points de vue. Vous les avez exprimés, les points de vue. Donc, maintenant, nous sommes au point de décision. Projet particulier de pédagogie Waldorf à l'École de la Roselière. Il y a un projet de résolution. Monsieur Tremblay est le proposeur, il va en faire la lecture. Et je vous dis tout de suite, avec un micro, parce que c'est pour qu'on qu entende bien, et je vous dis tout de suite que c'est une longue résolution avec différents éléments techniques. Attention au film. Un projet particulier de pédagogie Waldorf à l'École de la Roselière. Considérant que l'École de la Roselière est une école établie au fin d'un projet particulier, conformément à l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que, exceptionnellement, à la demande d'un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu'il détermine, établir une école au fin d'un projet particulier autre qu'un projet de nature religieuse, Considérant que cette école a été établie en 1997 et que depuis, la Commission scolaire des Patriotes a procédé de façon périodique à une demande d'approbation auprès du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin que ce projet particulier se poursuive, la dernière de ces demandes ayant été faite pour l'année scolaire 2012-2013, résolution C175-05-12. considérant que conformément à l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, la Commission scolaire a la discrétion de présenter ou non une telle demande et que cette discrétion s'exerce notamment en évaluant si le projet particulier vécu au sein d'une école respecte les encadrements légaux applicables, considérant qu'à défaut par la Commission scolaire des Patriotes de présenter à la ministre de l'Éducation, du Loisir et, des, et du Sport une demande de renouvellement de cette approbation, l'école de la Roselière perd, par le fait même, son statut d'école à projet particulier le 30 juin 2013, rendant ainsi caduques les critères d'admission et d'inscription spécifiques à cette école. Considérant qu'en qu'entre 2001 et 2012, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ou l'un de ses représentants, ont, au fil des ans, formulé plusieurs rappels concernant le respect des encadrements légaux applicable par l'École de la Roselière, considérant que depuis plusieurs années, le service des ressources éducatives et la direction de l'École de la Roselière ont à maintes reprises demandé aux enseignants de l'École de la Roselière de respecter les encadrements légaux et que les, des ressources additionnelles ont été, accor ont été accordées à l'École dans ce but, notamment l'ajout d'une direction d'école adjointe à la et la présence d'un conseiller pédagogique, Considérant que ces demandes ont fait l'objet d'échanges et de débats avec les enseignants, de même qu'avec le Conseil d'établissement et avec la Corporation des parents de l'École de la Roselière à Pédagogie Waldorf, ayant mené notamment à une intervention du président du Conseil d'établissement devant le Conseil des commissaires le 4 mai 2010, considérant que c'est dans ce contexte qu'a été négocié et signé un protocole d'entente le 17 mai 2011 afin d'établir… Quels sont les rôles de la Corporation des parents de l'École de la Rousselière à pédagogie Waldorf, du Conseil d'établissement et de la Commission scolaire des Patriotes au sein de cette école, considérant que ces échanges tenus au fil des ans ont porté notamment sur la difficulté à renseigner le contenu du programme de formation Waldorf tout en appliquant les encadrements légaux obligatoires dans les écoles du Québec ces derniers devront être entièrement respectés malgré l'ajout du contenu du programme de formation Waldorf, considérant que lors de la séance de, tra de travail du 26 juin 2012, les membres du Conseil des commissaires ont donné mandat à la Direction générale d'effectuer les démarches nécessaires afin de vérifier si l'école de la Roselière respecte les engagements légaux et ministériels applicables et d'en faire rapport au Conseil des commissaires ultérieurement en janvier 2013, considérant le mandat confié par la direction d'école à Madame Yolande Nantel, directrice générale d'une commission scolaire à la retraite et consultante en éducation, considérant que le conseil d'établissement, les enseignants et les parents ont été informés de la présence de Madame Nantel dans l'école et de la nature de son mandat, Considérant l'enquête réalisée par Mme Yolande Nantel entre septembre et décembre 2012, au cours de laquelle celle-ci a rencontré des enseignants, a procédé à des observations en classe et a obtenu, notamment auprès des enseignants, une quantité importante de documents qu'elle a analysés concernant l'enseignement réalisé à l'École de la Roselière, considérant que le 22 janvier 2013, la direction générale en présence de Mme Yolande Nantel a présenté le rapport d'analyse sur la conformité de l'École de la Roselière au programme de formation de l'École québécoise, à la Loi sur l'instruction publique, au régime pédagogique et à la progression des apprentissages dans le cadre du renouvellement de son mandat d'école au fin d'un projet particulier rédigé par Mme Nantel au Conseil des commissaires, Considant, considérant que ce rapport démontre que le programme de formation de l'École québécoise la progression des apprentissages, la loi sur l'instruction publique, le régime pédagogique ne sont pas appliqués dans, les, dans leur totalité à l'École de la Roselière, considérant que suite à la présentation de ce rapport, les commissaires se sont déclarés prêts à prendre leurs décisions, considérant les décisions prises par le Conseil des commissaires lors de la séance en ajournement du 22 janvier 2013, de ne pas présenter de demande de renouvellement d'approbation à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin que soit maintenu le projet particulier de l'École de la Roselière en application de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, résolution numéro c 069 mettre fin au protocole d'entente signé le 17 mai 2011, résolution C-069-01-13, mandater la direction générale afin qu'elle prépare le calendrier des opérations et la documentation nécessaire afin de tenir le processus de consultation en lien avec la fermeture de l'école de la Roselière et que le tout soit soumis pour adoption au conseil des commissaires au plus tard le 30 mars 2013, résolution numéro C-070-01-13. Considérant la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui fait obligation à un organisme public de protéger les renseignements personnels de nature confidentielle qu'elle détient et qui, dans ce cas présent, empêche la diffusion complète du rapport aux personnes en ayant demandé l'accès, considérant la soirée d'information tenue le mercredi 30 janvier 2013, qui a duré environ cinq heures et à laquelle ont assisté environ 150 personnes, dont une quarantaine ont présenté leur point de vue et posé des questions concernant les décisions prises le 22 janvier 2013, considérant qu'environ 250 personnes étaient présentes lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 5 février 2013 et qu'une douzaine de personnes, notamment des parents, des enseignants et d'anciens élèves de l'École de la Roselière, ont présenté leurs commentaires aux membres du Conseil lors de ces deux points de parole au public pour une durée cumulati, cumulée d'environ deux heures, considérant la documentation supplémentaire qui a été remise ce soir-là à tous les commissaires présents par des parents et des enseignants de l'École de la Roselière, considérant les commentaires envoyés par courriel aux membres du Conseil des commissaires et à la Direction générale entre le 25 janvier et le 19 février 2013 par des parents les enseignants, les anciens élèves et d'autres personnes qui supportent le projet pédagogique de l'École de la Roselière. Considérant la documentation qui a été acheminée par courriel à tous les commissaires par des parents et des enseignants le 11 février 2013, notamment un document intitulé Mise au point des enseignants de l'École de la Roselière à la suite du rapport de Yolande Nantel. On en parle un petit peu, hein? Considérant que l'analyse des documents supplémentaires fournis par les parents et les enseignants démontre que les encadrements légaux applicables ne sont pas respectés à l'École de la Rosalière, considérant que six des enseignants de l'École de la Rosalière ont pu consulter le rapport rédigé par Mme Yolande Nantel le jeudi 31 janvier 2013 à l'École de la Rosalière sans limite de temps, considérant... Considérant la séance du Conseil des membres du Conseil des commissaires qui s'est tenue le 12 février 2013 pendant trois heures au cours de laquelle ceux-ci ont échangé sur le dossier, ont pu questionner à nouveau Madame Yolande Nantel au sujet de la façon dont elle a mené son enquête au sujet et au sujet de ses conclusions. Considérant que lors de cette même séance de travail le 12 février 2013, les commissaires ont demandé à la Direction générale d'offrir aux enseignants à l'École de la Roselière la possibilité de consulter à nouveau le rapport d'analyse rédigé par Mme Yolande Nantel afin qu'ils transmettent des commentaires, s'ils le souhaitaient, au sujet des sections qui les concernent et qui seraient, à leur avis, erronées, et également de transmettre toute observation qu'ils jugeraient pertinente concernant ce rapport, considérant que qu'il a été proposé aux enseignants, aux enseignants de consulter le rapport de Mme Yolande Nantel les 14 et 15 février dans un local aménagé à leur intention au centre administratif et équipé d'ordinateurs de façon conf confidentielle et en privé, ce qu'ils ont d'abord accepté le 13 février vers midi avant de refuser le 14 février en début de journée, considérant que six des enseignants de l'École de la Roselière ont reçu copie du rapport rédigé par Mme Yolande Nantel le vendredi 15 février 2013, considérant que ces enseignants ont transmis une lettre le lundi 18 février indiquant que leur travail d'analyse du rapport rédigé par Mme Yolande Nantel n'était pas terminé et qu'ils ne seraient pas en mesure d'indiquer avant le vendredi 22 février le délai pré précis qui leur serait nécessaire à la remise d'un document au Conseil des commissaires, considérant que ces enseignants ont été avisés qu'il était possible qu'une décision finale soit prise le mardi 19 février et qu'ils ont été invités à nouveau s'ils le souhaitaient que leurs commentaires et réflexions soient partagés avec les membres du Conseil avant leur prise de décision à les faire parvenir, considérant que les membres du Conseil des commissaires se sont réunis en séance de travail le 19 février 2013 pendant deux heures afin d'échanger à nouveau au sujet de l'ensemble des informations commentaires et opinions reçues verbalement ou par écrit de la part des parents des enseignants des anciens élèves de la direction générale et de la direction des services des ressources éducatives de la commission scolaire des patriotes considérant qu'environ 300 personnes étaient présentes lors de la séance extraordinaire du 19 février et qu'une dizaine de personnes notamment des parents et des employés de l'école de la roselière de même qu'une représentante de l'Association des directions d'établissements de la Rive-Sud ont pris la parole pour une durée d'environ 30 minutes, considérant l'analyse de la situation faite par la Direction générale ainsi que sa recommandation de réitérer les décisions prises le 22 janvier et le 5 février 2013, telles qu'elles apparaissaient aux résolutions, telles qu'elles apparaissent pardon, aux résolutions Numéro C069-013, C 70 013, C 75 0212 et C 76-0213, étant entendu que certains des gestes qui y sont énoncés ont déjà été posés, considérant que le Conseil des commissaires considère avoir reçu et analysé les éléments d'information pertinents à une prise de décision éclairée de sa part, après mûre réflexion. Il est proposé par Ronald Tremblay. De réitérer les décisions prises le 22 janvier et le 5 février 2013, telles qu'elles apparaissent aux résolutions c 069 c 070 c 075 et c 076 étant entendu que certains des gestes qui y sont énoncés ont déjà été posés, d'entériner les gestes déjà posés en application de ces résolutions, de permettre aux parents des élèves représentant présentement inscrits à l'École de la Roselière de façon exceptionnelle de procéder à l'inscription de leurs enfants pour l'année scolaire 2013-2014, si ce n'est pas déjà fait, et de permettre à ceux qui l'ont déjà fait de modifier leur choix, s'ils le désirent, d'ici le mercredi 27 février 2013, et que cela soit considéré comme une inscription faite à l'intérieur de la période d'admission et d'inscription. De, mand de mandater... Le directeur général, afin qu'il avise les personnes suivantes des présentes décisions la présidente de la Corporation des Parents de l'École de la Roselière à Pédagogie Waldorf, la présidente du Conseil d'établissement de l'École de la Roselière, la directrice et le directeur adjoint de l'École de la Roselière, le personnel de l'École de la Roselière, les parents des élèves présentement inscrits à l'École de la Roselière, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, les quatre députés provinciaux du territoire de la Commission scolaire des Patriotes, le maire de la ville de Chambly, les syndicats des enseignants, du personnel de soutien et du personnel professionnel, de même que les associations, des directeurs d'établissement et des cadres. Merci, M. Tremblay. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur le projet de résolution? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est unanime. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant au point 5. Parole aux membres du conseil. Est-ce qu'un membre du conseil veut ajouter quelque chose? Donc, cela met fin à la séance extraordinaire. Monsieur Rabouin propose la levée de la séance. deux minutes juste pour faire une récapitulation. Euh, on s'est rendu maintenant au bout d'un certain processus. Euh, la commission scolaire, depuis le début, nous a accueillis euh, les bras fermés, nous a mis devant un fait accompli. Euh, on a décidé d'aller jusqu'au bout là-dedans. On est arrivé au bout. C'est juste une bataille, c'est pas la fin. On a d'autres moyens puis on va les prendre important maintenant, plus que jamais, qu'on continue à se tenir ensemble. Ce qu'on a fait est très fort. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ça nous a ressoudé les liens de toute cette, de cette communauté. Il y avait la vieille garde qui était là depuis longtemps. Qui, on voit ici les vieux, là. Ouais. La vieille garde qui était là, puis euh, toutes ces épreuves-là nous ressoudent, puis il se passe quelque chose ici, puis on va aller jusqu'au bout avec ça. Euh, C'est plate, hein? Parce que ça a été un processus où il y a... En fait, c'est juste aberrant. Euh, il n'y a eu aucune consultation. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on nous reproche. Depuis des années, en principe, la commission scolaire nous dit qu'on devrait euh, faire des correctifs. C'est ce qu'on entend à travers la ministre Malavoy. C'est ce que euh, la... les commissaires ont entendu. Les commissaires, je pense qu'ils sont de, bon... de bonne foi. Ils croient ce que la commission scolaire leur dit. Euh, la ministre également. Et même ces personnes qui ont témoigné contre nous, ils croient dur comme faire ce que la Commission scolaire nous dit. C'est à nous de prouver que la Commission scolaire, depuis des années, ne fait rien. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines. C'est bon? Alors ce soir, on rentre, on relaxe, on se prend un verre de vin, on recommence demain, bon Suite à cette en fait, je pense que les parents ont témoigné qu'on était en mode de, collabora de collaboration puis de main tendue. Ça a été toujours jusqu'à aujourd'hui l'approche qu'on a qu'on a fait valoir. Puis malheureusement, là, ce soir, on constate que finalement sous des semblants d'ouverture, on avait orchestré une mise en scène pour fermer la porte à double tour. C'est comme ça que c'est ressenti, en tout cas, puis c'est euh, très malheureux comme situation. C'est sûr que des parents, une école, une vocation particulière, ça bouge, c'est des parents qui, qui, qui, qui s'impliquent dans leur école, puis ce qu'on en comprend, c'est que c'est dérangeant dans une commission scolaire, puis... Je pense que les parents, justement, ben, ils vont démontrer le contraire dans les prochaines semaines. On va euh, encore être ensemble, puis là, on va changer de stratégie. Là, on est en mode d'ouverture, ils nous ont fermé la porte sur les doigts. Bien, mm -hmm. on va être en droit de réagir, puis j'espère, en tout cas, que ben, c'est pas, pas c'est sûr que les parents vont vont continuer à faire une lutte et qu'on va la garder cette école-là. C'est évident. Est-ce que vous allez aller plus loin, aller voir la, la ministre? Euh... Moi, je pense que ça oui. fait partie des alternatives. Quand ils nous disent qu'ils ont été voir les députés, euh, en enfin, fait que les députés sont avisés, que le maire de Chambly est avisé, c'est ça, c'est parfait. Mais nous aussi, on va, les, on va les revoir et leur expliquer notre point de vue. Puis je ne suis pas certain qu'ils vont être si contents de de, de, de, voir, la de, vraie de vérité. voir la vérité, parce qu'il y a toutes sortes de demi-vérités dans ce qui a été dit encore ce soir, puis qui fait en quelque sorte que ça... ça... ça dit pas les vraies choses, puis ça nous fait passer pour des imbéciles, les parents, dans un projet comme ça. Puis c'est un manque total de respect envers le, tout ce que c'est un projet scolaire. Alors, en premier, les enfants. En premier, c'est pas respecter les enfants, c'est pas respecter les parents, c'est pas respecter la, la communauté. Du tout. Hein? Définitivement. Elle a a trois à l'école. Moi, j'ai eu deux enfants de première année et sixième année qui ont très bien réussi, sont très bien équilibrés, sont très belles, sont belles en dedans, sont exprimées, sont vivantes. Elle, a en a trois ici en même temps. Si nous autres, on croit à cette école-là, c'est parce que ça fonctionne. On n'est pas des fous. Il hein? faut qu'on qu soit écoutés faut qu'on écoute les enfants, les besoins des enfants pas le besoin au niveau intellectuel, mais le besoin au niveau du cœur. Et cette école-là est au niveau du cœur. Que ce soit bien important que quand les professeurs travaillent de la place du cœur avec un élève, tu n'as pas les mêmes résultats du tout avec les, les enfants. Ça devrait être une école qui se devrait être inspirante pour toute la commission scolaire. Que ces enfants-là soient écoutés, puis reçu à une autre place que l'intellectuel, mais le cœur va passer dans l'éducation à travers le cœur, après c'est l'intellectuel. Puis c'est ça que les enfants aiment de cette école-là, parce qu'ils sont reçus, aimés en premier, respectés. Ce pas des ordinateurs avec la tête. Ils sont alignés droit dans leur senti, dans leur expression de soi. Ça fait du monde équilibré du monde vivant, du monde heureux, on a besoin dans notre société de ça. Hey, du monde intelligent, on ne on, oui. on forme pas des deux de pique. Là. Oui. Ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas, pas fait allusion aux résultats scolaires, mais aller fouiller dans les résultats de fin 26e année, on est équivalent, sinon supérieur. Les élèves sont acceptés à l'école internationale, on l'a dit, ils n'ont pas voulu l'entendre. Il y a plein de choses qu'on a dit qu'ils n'ont pas voulu entendre. On n'a pas eu accès au rapport, on n'a jamais été entendu. il y a des lacunes, de A à Z, c'est... Euh, il y a quelqu'un qui tire les ficelles à quelque part, c'est clair. C'est vraiment dégueulasse comme, euh, comme décision, comme processus, oui, depuis le début. Merci. Mm -hmm. bon, ben, fait ils, font, oui. ils font semblant qu'on est écouté, qu'ils nous respectent, puis c'est pas vrai, la oui. cédule c'est déjà toute faite d'avance. Oui. fait que ça, c'est des menteries. Hein? Puis, ça, les, les citoyens, quand tu as à cœur l'éducation de ton enfant, tu à cœur l'éducation d'une population, d'une communauté, ça devrait être pris soin. Okay? Puis, de la façon qui fonctionne, c'est zéro. C'est pas respecter la communauté, mais pas du tout. S'il y avait le moindre respect les enfants, ils auraient été avisés en dernier que l'école fermait. Ils ont été avisés les premiers. C'est pas prendre soin des enfants, ça. C'est pas prendre soin des professeurs, c'est pas prendre soin non plus des parents. Fait que déjà là, c'est un gros drapeau rouge que les gens, il faut qu'ils se réveillent. Puis la vraie vérité, elle est peut-être pas encore sortie. C'est quoi? On le sait pas. Elle est confidentielle, est dans le rapport. Elle confidentielle, est confidentielle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est elle pas solide, qui est pas droit, qui est pas en intégrité, que c'est pas une vérité. Donc, ça l'a à, à, à venir au jour maintenant. c'est ça que les parents, on n'a pas rien à dire OK, c'est ça. C'est tout détourné. C'est tout, des tout des semblants, puis on, on, ils nous écoutent. Ils ne nous écoutent pas. C'est ça. Puis qu'est-ce que vous pensez du processus euh, démocratique ou pas démocratique de, de la part du Conseil? Euh, on, a, on a écouté une seule personne ici, c'est Mme Nantel. Mme Nantel a fait le rapport toute seule. Elle n'a pas consulté personne, il n'y a personne qui a eu accès avant qu'elle dépose, avant qu'elle qu ordonne, qu'elle suggère la fermeture de l'école. C'est un travail qu'elle a fait toute seule, ça ne marche pas. Il n'y a aucun enseignant qui a eu accès à ça, aucun parent, personne, puis on suggère la fermeture. Donc, de, depuis le début, c est, c est, le rapport, on ne l'a même pas vu encore noir sur blanc, on a eu des grandes lignes d'un résumé de 150 pages, c'est ridicule. En fait, dans, dans le processus y a, à laquelle on est confronté, on est beaucoup dans le formalisme. On n'est pas tellement dans le sens, dans le pourquoi on fait les choses. Là, on a, on a joué les règles, puis même on les a bousculées pour mettre un peu même les commissaires devant un fait plus ou moins accompli. Il y a beaucoup à dire sur le processus, mais malgré tout, ils peuvent s'en sortir au niveau de l'image, au niveau du formalisme. Puis ce soir, c'est un peu cette démonstration-là aussi. En, en, en, ouvrant une, en faisant semblant d'ouvrir une porte, en re recidulant une séance des commissaires publics, ça, ça, ça rend le formalisme encore plus vrai, plus authentique. Mais, mais derrière ça, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de base. Puis, il n'y avait pas d'écoute. Puis, je pense que les parents, c'est ça qu'on va mettre en contrepoids, le non-sens de la décision. Euh, le, le, le, parce qu'on ne va pas se battre sur un processus. Puis, je ne pense pas qu'on va se battre sur une question de droit. Parce qu'une commission scolaire et des parents, on ne se bat pas à armes égales. De, devant la justice, je veux dire, ils ont des fonds sans fonds à hein? côté des nôtres. Fait on ne peut pas emprunter bon, cette bon. voie-là, même mm. si on est dans, dans un sentiment d'injustice. Il va falloir qu'on soit imaginatif. Puis je pense que, euh, voilà. moi je l'ai dit, euh, on est des parents organisés, on est des parents qui aimons nos enfants, qu'on a fait des choix pour nos enfants, des parents qui... Qu on, qu on se dit, mais qu'on est, on, on assume notre responsabilité de parents quand on fait un choix pour nos enfants. Puis là, les fonctionnaires nous disent, c'est pas à nous de choisir, c'est à eux de nous dire c'est quoi qui est bon ou pas bon pour nos enfants. Puis ça, c'est un non-sens. Puis on revendique comme parents non seulement un choix d'école, mais un choix d'école publique en plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on fait une bataille pour des choix publics pour nos enfants. On a, Dès le début de la naissance de ce projet-là, ça a toujours été question. Il a jamais été question plutôt que ça, qu vraiment qu'on soit une école privée. On a revendiqué comme parents qu'on avait, qu avait du bon sens, qu'on était responsable de nos enfants, on était capable de choisir pour nos enfants, puis qu'on voulait un choix dans le réseau public. Puis on s'est battu pour ça. Puis ce soir, on nous dit out! Avec un coupé dans le cul, vous permettez l'expression. C'est ça qu'on vient de recevoir. Là. Fait que demain, là, nous on va revenir à la charge. Puis pas juste pour nos enfants, pour le droit de choisir, de choisir dans le système public des alternatives quand qu elles sont efficaces. Puis quand, qu puis quand ça Il n'y a pas de raison qu'il s'abroge ce droit-là par-dessus par celui des parents. C'est un non-sens, On devrait favoriser des écoles à vocation particulière ou des projets parce qu'il y a des familles, parce qu'il y a des enfants différents, puis là on essaie de normaliser le monde, puis là on nous dit, vous n'êtes pas dans la bonne case, on va vous normaliser fait que euh, je pense qu'il va y avoir une réaction à ça, c'est sûr, c'est sûr parce que c'est pas juste les 150 familles qui sont présents, les 150 enfants puis c'est 100 familles, mais c'est les 100 de, de, de la génération précédente puis c'est les 100 de la génération future je vous le dis, on va être encore là dans cette école là puis ça lâchera pas parce que il y a deux droits, celui de nos enfants, puis le droit à l'éducation publique, qu'on revendique. Puis je pense qu'on va le, on va se trouver un moyen, on va se faire entendre. Ça, je suis sûr, sûr, sûr, sûr qu'on va se faire entendre. Sûr, sure, sûr, sure, sûr. Sure. Puis les commissaires, en principe, sont là pour représenter les parents, pas pour défendre une structure Exactement. scolaire de fonctionnaires. Puis c'est là-dedans, c'est une bataille qu'on s'est ramassée là-dedans, sans le vouloir. On ne l'a pas demandé. Ben non. Puis, ben... <rire> qui sème le vent, récolte la tempête. Bien, c'est ça qui va arriver, moi, je pense. Bien, moi, j'ai été président du CA de l'école La Rosalière pendant six ans. Pendant cinq ans, j'ai été six ans au, au, au conseil d'établissement. Puis, euh, ce qui est dommage, c'est que le conseil d'établissement a toujours travaillé avec la commission scolaire. On a toujours fait les ajustements. Un conseil d'établissement, pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment ça fonctionne, on est vraiment un instrument pour la direction, pour, euh, euh, pour aider à approuver des choses. Mais c'est la direction qui dépose la grille matière, qui dépose les budgets. Et le conseil établissement doit dire « oui, j'approuve, oui, non, j'approuve pas ». La grille matière a toujours été approuvée telle que déposée par euh, la direction. Et la grille matière a été approuvée par la commission scolaire, le conseil des commissaires qui l'a euh, mentionné dans son compte-rendu euh, du, euh, du 22 mai 2011. Euh, et puis, la grille matière est envoyée au, euh, au ministère qui n'a jamais euh, remis en question sa conformité. Fait que, on, on, on diffuse. Euh, on diffuse un, un genre de, de perception que l'École à Rosella, c'était comme un village gaulois qui refusait euh, qui a, qui a tout. Euh, c'est comme si on avait notre budget, puis euh, la, la, la direction avait presque pas d'emprise sur, sur, euh, sur l'école, alors que c'est complètement faux. On a toujours fait les, les grilles-matières, les budgets, euh, travaillé sur des plans de réussite. Quand on s'est fait interpeller pour euh, faire des... <coughs> des actions pour euh, hausser les, euh, les résultats en français. Ça a été fait, puis ça, c'est documenté. Puis ça, ça a été accompli, puis il y a eu des résultats. Alors que toutes les demandes dont ils parlent, ils n'ont jamais pu amener concrètement euh, les, euh, les preuves de ces demandes-là. Ils ne peuvent pas, parce que je vous le dis, j'ai été là six ans, j'ai épluché tous les procès-verbaux, parce que la reddition de comptes euh, dans le système public, c'est très, très exigeant. Il y a des rapports annuels qui sont faits col en collaboration avec la direction et il n'y a nulle trace de ces demandes-là. Puis la seule façon, euh, la seule raison pourquoi cette affirmation-là ne peut pas être euh, challengée, c'est à cause de la relation de pouvoir. Il y a une relation de pouvoir in inégale, puis. Euh, euh, nous, on arrive avec… On, les documents sont publics, tous les procès-verbaux, tous les documents de reddition de comptes, il n'y a aucune trace. Et on se bat contre une affirmation qui est totalement gratuite, qui n'est pas étayée. Donc, c'est euh, un petit peu le, le résultat. On sait, on sait… je pense qu'on a été euh, peut-être naïf, mais c'est une, une, une belle naïveté euh, de pousser le processus démocratique puis de penser que c'est un processus démocratique puis, on est arrivé au point où euh, il faut se rendre compte que euh, je pense qu'il y a eu un, un bris euh, dans la chaîne démocratique au Québec euh, en éducation. Puis, on est en train de le vivre. Puis, euh, je mettrai en garde un peu euh, tous les parents euh, qui veulent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, avoir des choix euh, pour leurs enfants. Bien, je trouve que c'est un message qui est très euh, perturbant. Euh, pour tous les parents euh, de la Commission scolaire et du Québec. Pensez-vous que l'école de la Roselaire pourrait devenir un, un symbole pour euh, les parents euh, qui envoient leurs enfants à l'école publique? Oui, c'est un symbole. Euh, ce qu'on vit, c'est un, un, un, un symbole de fermeture, euh, alors qu'on euh, nous présente des faits comme... Il y a un arrimage qui est impossible, alors que ça se fait dans d'autres commissions scolaires. Donc, il n'y a pas de... Ça se fait ailleurs, c'est possible ailleurs, il y a de l'harmonie ailleurs, et puis ici, on ferme les portes. Donc, c'est un choix de la Commission scolaire de rejeter les projets particuliers, des, des, des, des choix de parents okay, qui veulent quelque chose de différent pour leurs enfants. Et pourquoi comme ça aujourd'hui, en 2013, d'après vous, quelqu'un? Bien, écoutez, il y a eu un changement de garde à la, à la Commission scolaire euh, en 2011. Donc, la, la directrice générale a quitté avec le directeur, un directeur adjoint. Euh, donc, je pense que ça, ça doit militer un peu dans ce sens-là, parce que euh, on trouve ça dommage parce qu'avec l'ancienne direction générale, moi je me suis assis souvent avec l'ancienne direction générale, et il y avait une ouverture pour les projets particuliers. Et c'était quelque chose qui était, euh, qui était euh, souhaiter de développer euh, des projets particuliers. Il y avait même une table de concertation de directeurs euh, sur les projets à vocation particulière pour essayer de, de développer des meilleures pratiques. Mais ça, ce n'est plus quelque chose qu'on ressent aujourd'hui. C'est quelque chose qui, qui est parti avec l'ancienne direction générale. Donc, il y a un resserrement, euh, je pense, euh, de l'ouverture de la commission scolaire au niveau des projets à vocation particulière. Merci.